On a ce confort de pouvoir dire les choses quand on n'est pas d'accord, ce qui n'est pas le cas de tout le monde dans cette ville, et notamment d'employés municipaux par exemple, ou d'associatifs de, de, qui dépendent pour leur subvention de la mairie, et donc qui s'ils ne sont pas d'accord, n'ont qu'à le garder pour eux et faire comme si tout allait bien. Le Front National laisse une place à l'opposition Ah ben on la prend. Je pense que dans aucune ville de France, on laisse une place à l'opposition, c'est une place qui se prend, c'est du euh, travail des dossiers, c'est trouver des axes pour euh, contre-attaquer, c'est aussi se faire le porte-voix de ceux qui peuvent pas forcément euh, dire ce qui ne leur va pas, et surtout euh, être à l'écoute, parce qu'en fait, il y a écouter ceux qui vont pas bien et avoir des antennes un peu partout pour euh, récolter ces données, mais aussi aller chercher. Ceux qui ne seront pas forcément les premiers à raconter leur misère. Et ça, c'est un travail qui demande beaucoup de temps et d'énergie. Et donc, ça se passe par exemple sur le marché le vendredi matin. Euh, moi, je, je fais le marché tous les vendredis matin Parfois, ils détractent, parfois sans, juste en faisant mes courses. C'est pas le même type de personnes qui viennent vous voir, d'ailleurs, dans les deux situations. Et puis, il y a aussi des gens qui vont vous glisser à l'oreille. « Je ne peux pas vous parler là, mais... » « Je vous donne mon numéro, rappelez-moi ». Et donc, c'est le moment un peu euh, angoissant parfois, mais euh, voilà, on, on leur donne après rendez-vous, on essaye d'appeler, de voir ce qui ne va pas, et ça, c'est aussi une grosse partie de mon travail. Mais vous avez l'air de dire que, finalement, le, la place euh, difficile d'une opposition est un peu la même, quelle que soit la couleur politique de la majorité. Dans votre non, livre, on, on, on... Non, non, je n'ai pas dit ça. Je ne mets pas sur le même plan tout le monde, mais je pense que dans, je rends hommage à tous les, les élus d'opposition de France, parce que je pense... Par ailleurs, qu'on a des copains euh, élus d'opposition dans le 92, euh, dans les Hauts-de-Seine, face à la droite dure, c'est pas simple non plus. Et donc on a des copains qui racontent des choses aussi euh, effrayantes parfois. Là, ce qui est très spécial dans cette ville, c'est qu'ils essayent d'apparaître comme le Front National dédiabolisé, New Age, les gendres idéal en fait. Et qu'en conseil municipal, on ne sait pas pourquoi, c'est complètement le pétage de câbles à chaque fois. Alors peut-être que c'est leur sas de décompression et c'est le moment où tout est permis parce qu'on se dit que c'est un conseil municipal et que déjà sous l'ancien maire Gérard Dallongeville, quand eux étaient dans l'opposition c'était comme ça, donc ils doivent se dire peut-être que c'est normal, mais quand mon collègue communiste se fait traiter de nazi, alors qu'on n'a pas, pas bien vu le rapport en vrai, quand on dit qu'on ne veut pas lever la main parce qu'on est des handicapés et des manchots, enfin il y a des moments où avec les 200 personnes derrière qui rigolent et qui insultent et qui nous et tout ça, oui, c'est spécial. Oui, parce que c'est ça qui. Euh, les, les, les conseils municipaux ça part presque à des meetings du Front National avec euh, tout un public qui vient faire la claque. Exactement, c'est la récréation en fait. Euh, Peut-être moins maintenant parce qu'ils ont choisi euh, comme horaire le vendredi à 9h du matin, c'est le nouvel horaire. C'est très pratique pour ceux qui travaillent, c'est-à-dire en fait les élus d'opposition. Mais. Euh,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 J'ai pas mal de réparties, en même temps ça forge, et des fois on se rend compte dans notre dos que ça rigole, alors on voit Bill Puribar bar qui se retourne comme ça pour les pour faire taire parce qu'ils ont rigolé une blague qui n'était pas une blague du Front National, et en fait s'il y a une audience, profitons-en, expliquons, moi sur la vidéosurveillance notamment j'avais fait euh, tout un travail à partir euh, non pas de...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 Alors, on est finalement plutôt dans une euh, atmosphère grand-guignolesque ou presque bon enfant, où il y a quand même un peu... Euh, parce que dans votre livre, il est question d'intimidation, de peur. Vous avez parlé oui, euh, ouais. d'employés municipaux qui, euh, qui sont euh, dans le soupçon, etc., qui, se, qui ont peur. Euh, mmh. Vous, vous ressentez pas ça euh, en tant qu'élu de l'opposition Moi, je suis barricadée. Je veux pas dramatiser ces choses-là parce que le moment où il dramatise, ça donne le vertige et je veux à aucun moment être angoissée de me dire « je ne veux plus y aller ». Et donc peut-être que j'ai tendance à relativiser certaines choses, d'ailleurs en écrivant le livre, il y a des passages qui étaient durs, notamment le, la partie où j'explique les sujets Rome, migrants, est-ce qu'on peut en dire en conseil municipal Ça a été très violent pour moi de réécouter les bandes, parce qu'en fait, quand on est dans vraiment, on est comme dans un match de boxe, on est concentré, et euh, on essaye de se blinder, moi il y a beaucoup de choses qui glissent, et de là les relire c'était difficile. Mais euh, franchement, j'ai pas envie de finir intimidée en me disant que j'ai plus envie d'y aller parce que ce serait les laisser gagner une deuxième fois. Qu'est-ce qu'ils qu qu essayent pour euh, vous intimider enfin, qui... bah, L'outil le plus, euh, je vais pas dire original, mais le plus déstabilisant, en fait, c'est la propagande sur les réseaux sociaux. Parce que ça, c'est euh, quelque chose contre quoi il est assez difficile de, de lutter, en fait, quand on est le maire de la ville, qu'on met de l'argent pour subventionner ces. Enfin, ces postes Facebook et que ça soit comme une publicité, que ça apparaisse sur les murs Facebook de tout le monde, ça c'est difficile. Et surtout avec une mauvaise foi dans les publications. Que des fois, moi j'ai même rien à répondre tellement c'est absurde, quoi. Et donc, euh, l'exemple que je prends parfois, c'est l'été été dernier où je vais à Grande Sainte, puisque donc on a un maire écologiste, Damien Carême, qui a fait un travail remarquable sur l'accueil des réfugiés dans des conditions dignes sans que ça coûte à sa population. Et donc, euh, j'y vais au mois d'août pour soutenir et on fait des repas, etc. Et puis,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 Moi, je suis, suis hein. oui. Vice-président du parti, je suis député, il, vous plaît, il, vous il nous interpelle en langage des signes. Alors premièrement, quand on est écolo, je pense qu'on est habitué à mener des combats un peu difficiles. Et donc je pense que ça, ça m'a forgé déjà un caractère qui fait qu'on tient dans ce genre de situation. Une sorte de résistance de base. Euh, la deuxième chose, c'est que euh, cette famille écolo m'apporte aussi beaucoup de soutien collectif. C'est, je le dis, ça a l'air simple, c'est sans flagornerie, parce que vraiment, je, je, dès qu'il se passe un truc, des fois, même en tweet à Saint-Saint de Brioua, le soir de la défaite à la primaire écolo de Cécile Duflot, il tweet, euh, pas étonnant, elle est aussi coupée du peuple que Marine Tondelier, je sais pas quoi, enfin voilà. cest le mec, il est 19h, il est chez lui tout seul, il voit ça, qu'est-ce qu'il pense tout de suite je. Je fais un texto sur l'autre, soi-disant je ne représente rien dans, dans sa ville, mais il trouve quand même, voilà, je dois l'obséder suffisamment pour qu'il ait envie de faire ça. Et donc les copains tout de suite me font des SMS en me disant ⁇ ça va, quel andouille je suis là ?⁇ Et ça fait du bien, parce qu'en fait on se rend compte que je suis la seule élue écolo à Ilan Beaumont, mais qu'on est un petit groupe et que surtout il y a une solidarité de la famille écolo. Tout comme on a notre collègue euh, qui se fait attaquer à Lille parce qu'il il aurait soi-disant foncé dans un flic à vélo pendant l'évacuation d'un camp rome, en fait il n'avait pas ses vite, il ne l'avait pas vu, toute la famille se mobilise. Et voilà c'est pas valable que pour moi mais ça fait du bien aussi euh, dans cette famille d'avoir ce soutien et puis euh, après euh, voilà il y a peut-être mon caractère à la base où je pense que j'aime pas trop qu'on m'intimide donc plus on essaye de le faire plus ça me détermine donc là maintenant je suis extrêmement euh, extrêmement déterminée et, et voilà et je pense aussi à un équilibre personnel d'avoir euh, d'être bien entourée dans sa vie quoi ça aide. Qu'est-ce que c'est qu -ce que une gestion euh, municipale du Front National dans le Nord Parce que euh, vous introduisez Pas une calé. distinction entre le, le, <rire> la façon dont le FN gère les, les villes dans le Nord, euh, qui semble différer de celle du, du Sud. De toute façon, je pense qu'il y a DFN. Pour le coup, c'est la grosse différence entre eux et nous. Chez les écolos, une ville écolo, qu'elle soit à Dunkerque, à Los Angeles ou à Montreuil, euh, c'est le même projet de société.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 C'est-à-dire qu'il fait la gestion quotidienne, les trottoirs doivent être réparés et les fleurs doivent être bien mises en rang dans les, bacs, dans les bacs et les jardinières. Et on baisse les impôts parce qu'on a les moyens de le faire vu que c'était géré n'importe comment avant, là ça va mieux et donc forcément on a des marges de manœuvre. Et donc il fait cette gestion, disons, de bon père de famille. Et pour les gens, ceux qui ne sont pas politisés, qui s'en foutent un peu comme moi je me fous de la Formule 1, ils suivent ça de loin en disant « bon bah je paye un peu moins d'impôts, c'est propre, ça me va ». Et donc tout est fait pour endormir en fait toute une partie de la population, en plus avec beaucoup de fêtes, euh, rajouter un jour à la Ducasse, qui est la fête foraine locale, ça c'était quand même euh, <rire> un élément clé de, de cette stratégie-là. Mais on va se concentrer sur quelques cibles très précises. Donc euh, les élus d'opposition, les journalistes euh, qui ne vont pas dans le rang, quelques assauts très récalcitrantes, les employés municipaux, et en fait des gens dont on sait que les gens ne vont pas pouvoir se solidariser. Parce que les élus d'opposition, quand même, c'est chiant d'opposition... Euh, les gens, ils entendent opposition municipale, ils disent bah oui, c'est normal, ils sont pas contents. Euh, la voix du Nord, on se dit, bon bah c'est des journalopes, je sais pas quoi, euh, qui font mal leur travail. Les, mi et les migrants et l'immigrant, j'en parle même pas, personne pour se solidariser. Et les employés municipaux, juste ça ne se sait pas. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'en parler, puisqu'ils ont un devoir de réserve, et donc on se dit, euh, c'est vraiment un, une face cachée de la gestion au Front National, et je fais exprès d'en parler dans le livre pour que la voix du silence là-dessus soit un peu brisée. Mais donc, comme il y a des cibles dont on se solidarise très peu, et qu'à côté, il euh, y a euh, du pain et des jeux pour tout le monde, c'est difficile de créer une sorte d'ambiance où les gens ont envie de se révolter, quoi. Et du coup, la population, elle continue d'adhérer trois ans plus tard Je ne sais pas s'ils si adhèrent. Alors, il y a un, une fanbase Front National, ça, je ne dis pas le contraire. C'est d'ailleurs les mêmes qu'en 2014. Il y a aussi pas mal de désillusions des gens qui étaient à fond en 2014, parce qu'ils attendaient un Eldorado et puis qu'ils... Il se rend compte que sur le chômage ça va pas mieux, que sur plein de points ça va pas mieux. Et puis euh, il y a aussi une large majorité qui s'intéresse pas à la politique, qui veut continuer à vivre normalement, surtout dans une ville où la politique c'est un traumatisme. Il faut voir euh, tout ce qu'on a vécu avant. Moi j'ai 30 ans, euh, en 2000, euh, d'Allongeville qui tue le père en se présentant alors qu'il était directeur de cabinet contre, contre son chef, contre l'ancien maire, euh, qui gagne des rencontres secrètes avec le FN sur le parking de Babou le dimanche soir pour s'échanger des documents. Euh, bah, c'est un mélange de Dallas et de Baron Noir quoi. Et donc, à la fin, au début, c'est drôle. On a des articles marrants dans la voie du Nord, on parle de nous en France et tout, c'est sympa. À la fin, c'est fatigant. Et donc, les gens, pour eux, la politique, c'est euh, mon Dieu, je ne vais surtout pas m'en occuper, je vais finir en prison. Quoi. Voilà. <rire> Quel rôle elle joue Marine Le Pen là-dedans bah, Elle n'est pas beaucoup là. Elle n'est pas beaucoup là. Euh, ses proches jouent un rôle. De toute façon, ses proches sont en place. Mais euh, franchement, euh, ce n'est pas Marine Le Pen qui tient les Rennaïs. Hein. On la voit euh, en période d'élection, un peu aux commémorations à la braderie de rentrée, mais elle était animée là pour cause d'attentats et puis c'est tout quoi. Euh, donc pour l'instant, pas de dérapage euh, vraiment fasciste, entre guillemets, c'est vraiment... Enfin, a... En fait le, fait, le problème, qu c'est que les politiques vraiment que je déplore, elles ont été menées aussi dans des villes de droite. La rétention de euh, la charte « Ma commune sans migrants », qui franchement est abjecte, parce que je vais vous dire, quel migrant en France dirait « j'allais me cacher à une embonbon ». Il faut vraiment, faut pas avoir... Euh, compris ce que c'était comme ville. Si on n'a pas de papier, ce c'est pas, pas dans une ville effaine qu'on vient. Et cette charte, moi, je la trouve abjecte, sauf qu'on se rend compte que Christian Estrosi fait adopter la même à l'échelon régionale. Donc, euh, moi, ça me paraît fasciste et grave. Malheureusement, c'est plus réservé au Front National. Hum. Euh, quel espoir pour... Enfin, euh, quel travail peut-être vous menez sur place, euh, outre l'opposition, du coup, euh, mm -hmm. euh, qui... Euh, mais euh, comment comme on fait pour bon. reconquérir une vie comme celle-ci Je pense qu'il faut vraiment ne pas se taire. Ça, c'est la première chose. Parce que en fait ce serait trop truc confortable de se dire « si on consomme une spalle une fois sur deux, ça me fera un peu de vacances. Et puis, euh, je vais m'en ouvrir, comme ça, j'aurai moins de problèmes. » Et puis, et à la fin, on se retrouve chez soi, plus on va y sortir. Donc ça, c'est vraiment, je m'astreins à faire exactement l'inverse. Et ce livre, c'est aussi une réponse au Front National. C'est un message que je leur envoie en disant « vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne m'arrêterez. » Pas. Euh, deuxièmement, consolider. Donc il y a les copains du groupe d'élus d'opposition, mais il y a aussi d'autres personnes qui ne sont pas d'accord dans cette ville. Il faut réussir à... Moi, je à personne de prendre une carte dans un parti politique, surtout pas chez les Verts. Les gens, s'ils ont envie de la prendre, c'est très bien, mais ce n'est pas ça qui va sauver cette ville non plus. Donc ceux qui sont écolos, bienvenus. Ceux qui ont envie de se mobiliser dans d'autres choses le font. Mais il faut réussir à coordonner un peu euh, toutes ces initiatives euh, isolées parce qu'en 2020, si on regagne cette ville, ce sera ensemble et je vais vous dire, on part de loin. Je le dis très, euh, j'objectivement, ça ne me dérange pas dans la vie d'être outsider, je pense qu'on peut gagner en, être, en étant outsider, mais il faut commencer par reconnaître qu'on l'est. Je le reconnais. Euh, ensuite, il faut faire beaucoup de... Moi, ce que je fais, c'est un journal, des Verts et l'Amboumont, tous les six mois, toute boîte aux lettres, pour euh, montrer, aux... en fait, pour donner un peu le, le, la contre-information, parce que le journal municipal, c'est un un ouvrage de propagande, vraiment, c'est très bien fait. Il y a les photos des, des enfants, des fêtes d'école et tout ça, donc on a envie de lire pour avoir des informations. Et puis, au milieu, il y a des pages horribles sur le outils <rire> d'opposition, la Voix du Nord, et des fois, des choses... Enfin, c'est diffamatoire, quoi. C'est diffamatoire. Et donc, il faut répondre. Donc moi je fais la contre-information, j'ai des brèves, pareil, je fais les photos, les trucs, les gens sont... J'écris de manière pas compliquée parce que le problème des tracts des verts surtout c'est... Parfois on va en mettre tellement qu'à la fin on comprend rien quoi. Donc je fais en sorte que ce soit accessible et que celui qui en a rien affiche soit quand même intéressé et aille au bout du message. Et puis surtout la présence sur le terrain. Parce que les gens... De enfin, toute façon on n'a pas de local parce qu'on n'a pas d'argent pour en avoir, moi je fais la permanence dans les bars, quoi. Je, je donne rendez-vous à des gens dans les bars et puis du coup il y en a un qui voit qui dit ah, « bah moi en fait j'ai un truc à dire » Et ça ne marchera que comme ça. Parce que les gens vont pas, celui qui va décrocher son téléphone après avoir cherché votre numéro sur internet pour vous donner un message très important c'est 1% des gens qui ont envie de vous parler. Le, le mieux, c'est dans une soirée où on va aller à un mmh. concert et puis euh, on dit « Ah, au fait, c'est Marie Tondelier. Ah, bah c'est vous, je voulais vous dire. » Et là, ce matin, sur le marché, il y a trois personnes que je n'avais jamais vues de ma vie qui sont venues me voir en me disant « Au fait, on voulait vous dire, on a lu votre livre, c'est super. » Et mmh. voilà. C est, c est, et et ces trois nouvelles personnes que je connais. Il n'y a pas, pour l'instant... Euh... Vous avez parlé de déception de certains électeurs, il n'y a pas des démissions, comme on, on assiste à des, dans, dans de nombreuses villes dirigées par le FN, des, des élus municipaux non parce qui sont démissionnés, il n'y a pas eu les dérapages qu'on avait ailleurs. Non encore. parce qu'ils sont vraiment... Euh, c'est pas des amateurs. Je le reconnais très sincèrement, c'est pas euh, le petit jeune qui est élu sur un malentendu et qui s'est déjà embrouillé avec la moitié de sa liste pendant la campagne. Quoi. Là, c'est des gens qui partent de très loin, euh, qui ont les savoir-faire, y compris en thème de management, parfois par la peur d'ailleurs. Moi, je sens que dans l'équipe, parce que franchement, euh, je, je peux comprendre tout point de vue dans ma vie. Donc, c'est pas parce que la personne se retrouve sur une liste Eiffel, surtout à Hélène Beaumont, où je peux comprendre et partager parfois leur colère, que je vais arrêter de lui adresser la parole. Et en fait, en les regardant dans le conseil municipal, je vois bien qu'il y en a qui sont plus, plus ou moins à l'aise sur certains sujets, que quand ça commence à crier, il y en a qui n'aiment qui pas ça, qui disent mais quand même, euh, vous ne pouvez pas vous calmer un petit peu. Donc voilà, je, je vois que tout le monde n'est pas forcément tout le temps sur la même longueur d'onde, mais je ne pense pas que dans cette ville-là qui est leur vitrine, ils prennent la responsabilité de briser la unité de façade. Mmh. Parce que c'est aussi une histoire d'amitié, hein. ils sont ensemble depuis longtemps, ils ont fait l'opposition depuis 1995. Et voilà.